15 secondes d'avance sur le duo Samuel Sanchez, remarquable ascension d'Alpe du grimpeur de l'autre grimpeur espagnol du champion olympique, et fantastique Pierre Roland ici, le coéquipier de Thomas Vauclair, le seul à avoir pu accompagner Samuel Sanchez et surtout le seul à avoir accompagné d'abord Alberto Contador. À 40 secondes, le duo Peter Velitz, Thomas de Ghent, le groupe Maillot, euh, le groupe, il euh, n'y euh, a plus de maillot distinctif d'ailleurs, il <rire> n'y a plus de maillot distinctif, donc le groupe. Ivans et les frères Schleck, le virtuel maillot jaune du Tour de France est à 1'04. Le maillot jaune, Thomas Vauclair à 2'54. Nicolas G. il a retrouvé un second souffle. Il arrive maintenant pas à maintenir l'écart, mais c'est dur bien sûr pour Thomas Vauclair. Il a retrouvé un second souffle, Thomas Vauclair qui se bat, qui n'arrête pas de, de relancer, qui se met en danseuse et qui a rattrapé, qui a repris Van Velde, Janesson, Trophimov. Vraiment la Thomas Veuclair qui fait une deuxième partie d'Ascension, une très très belle deuxième partie d'Ascension. Thomas Veuclair au, au caractère, au tempérament tout à l'heure, on l'a vu invectiver un spectateur qui, qui courait à côté de lui. La rage de Thomas Veuclair, véritablement, qui s'est mis à bloc pour euh, ses cinq derniers kilomètres, on le voit. Et Thomas Veuclair qui ne se bat plus pour le maillot jaune, peut-être, mais il est en train de se battre pour sauver sa place sur le podium. On est le vendredi. Dimanche, c'est l'arrivée sur les champs Élysées. c'est la fin du Tour de France et on ne sait toujours pas qui sera le vainqueur du Tour de France, quel sera le podium parce que là pour l'instant Thomas Vauclair, ce qu'il est en train de faire c'est de garder l'espoir demain dans le contre la montre de revenir sur le podium pour l'instant il est quatrième, il serait quatrième du classement général du Tour de France, on ne sait pas qui sera le meilleur grimpeur, on ne sait pas si le maillot vert va rentrer dans les délais, on ne sait pas si Pierre Roland va réussir à prendre le maillot blanc de meilleur jeune, alors que Samuel Sanchez eh bien on ne sait pas qui va gagner l'étape à l'Alpe Vest parce que regardez Samuel Sanchez et Pierre Roland reviennent sur Alberto Contador, l'écart Maintenant, on n'est plus que de 10 secondes, même pas, une demande, un relais, ouais, même. Il demande Roland, à relais, ça Pierre Roland, il joue la victoire d'étape, Sanchez aussi, mais Sanchez veut également, le maillot blanc à poids rouge, de meilleur grimpeur. S'il pouvait gagner cette étape, Sanchez, évidemment, eh bien, ça, ça le favoriserait dans ce classement. Donc, on a une lutte là, très engagée, pour cette victoire d'étape. Contador qui grimace, Contador qui se bat, mais Contador qui n'arrive pas à creuser l'écart sur Sanchez, et Pierre Roland qui est amené dans un fauteuil, un fauteuil... Avec quelques épines, on imagine que ça pique dans les jambes, mais pour Pierre c'est une belle opportunité et c'est peut-être notre meilleure opportunité de gagner l'étape. J'ai rarement vu le visage d'Alberto Contador comme ça, grimaçant, lui qui est si à l'aise en montagne, on l'a encore vu sur le giro, il lui demande de prendre le relais Samuel Sanchez. Regardez oui, bien, bien, bien, bien, bien, ce visage d'Alberto Contador, rarement nous l'avons vu ainsi. Il était étincelant sur le Giro, sur le Tour d'Italie à chaque fois qu'il attaquait oui, sur fatigué. le Tour de France aussi. On l'avait vu étincelant, ben oui. Il est fatigué, Thierry. C'est quand même euh... près de 100 km qu'il est devant. 100 oui, km. Euh... Il y a des coureurs qui ont fait le Tour d'Italie encore présents dans ce Tour, mais il n'en reste pas beaucoup. Hein, John Gadreille, quatrième du Giro, il y a longtemps qu'il est à la maison, qu'il se repose. Hein. Ce n'est pas du grand comptateur cette année, enfin, après le Tour d'Italie en tout cas. Hein, C'est logique, logique. En plus, il a, il a, il a, il a eu beaucoup de chutes au départ, au départ du Tour, dans les premières étapes. Donc, ça n'est pas du grand comptateur. Et en linéaire, on l'a vu, hein, merci Jean-Maurice Sog. on l'a vu, un kilomètre d'écart en linéaire sur la route entre Thomas Vauclair et Alberto Contador. Thomas, il a raison, s'il arrive à rester dans cette fourchette, il peut encore rêver du podium à Paris. Il va perdre son maillot jaune ce soir, mais dans le contre la montre il peut aller chercher un des deux frères Schleck, puisque les deux frères Schleck seront sur le podium ce soir, avec Andy Schleck normalement. Maillot jaune du Tour de France devant Cadel Vance, mais Cadel Vance peut être le grand vainqueur, alors que Cunego s'en va. Daniano Cunego, Laurent Bellet Kunego qui vient d'accélérer, que ça va pas très vite, Kunego qui devrait revenir sur Belitz euh, et euh, De Gens et derrière, Et eh bien, euh, personne ne bouge, il y a qui fait l'effort, c'est difficile pour Ejdal, il y a Perrault qui s'accroche, Kunego euh, ne creuse pas réellement 3 km de l'arrivée à l'Alpe du pour le groupe et c'est du vélo comme on l'aime, parce qu'ils sont tous cuits, Ils sont tous cuits. C'est normal quand Steck soit à la défense aujourd'hui. C'est bien normal après les 60 km qu'il a fait hier. Contador qui grimace. Samuel Sanchez qui n'arrive pas à revenir. Thomas Vauclair qui est usé. Fatigué mais qui est le défensif, 3 minutes, regardez, cette image Alberto Contador en souffrance et Samuel Sanchez avec l'extraordinaire Pierre Roland qui revient. Thierry. On la veut cette première victoire française, oui. on tête peut-être voir. Peut-être, c'est vous qui disiez hier qu'entre Contador et Sanchez c'était le grand amour, ils étaient copains, aujourd'hui ils ne sont pas copains vous voyez que quand les intérêts ne sont pas les mêmes on roule en pas en ensemble vue, ça s'appelle alliance de circonstances et là les circonstances ne sont pas favorables voilà. aujourd'hui chacun défend ses intérêts hier il y avait à un moment donné dans la course un intérêt commun à rouler ensemble plutôt avant-hier Ryder Ajdal le canadien qui avait attaqué tout à l'heure lâché Jean-Christophe Perrault il va profiter de l'absence d'Ivan Basso qui peut rentrer dans le top 10 il est 10 du général et Samuel Sanchez Vient de rejoindre l'Espagnol, le champion olympique, vainqueur à des vient de Et rejoindre attaque, Alberto attaque Contador. attaque de Pierre Roland. Il est devant Pierre Roland, il attaque est de Pierre Roland. Et Sanchez là qui a fait euh, le travail pour Pierre Roland. Et il est là, Alberto Contador, dans la roue maintenant de Pierre Roland, parce qu'il a vu la victoire d'étape aussi, ouais. Alberto. Il aurait aimé gagner tout seul avec la manière, mais les jambes ne sont pas assez solides aujourd'hui pour Alberto Contador. C'est 20 sur 20 pour la France sur ce tour de France. Si on a une victoire française, sinon c'est 19,5 grâce notamment à Thomas Vauclair. Alors pourquoi pas aujourd'hui Je mets 20 sur 20, ça c'est sûr. Et Samuel Sanchez qui revient au courage, qui fait un numéro aussi encore, là le champion olympique, qui a été le grand bonhomme avec le Belge Van Denner sur les Pyrénées. Il a gagné à Luzardinen, il tente de gagner maintenant à l'Alpe d'Ouest. Regardez Contador qui retrouve un petit peu son coup de pédale. Et Pierre Roland qui accélère encore une fois qui essaye de décramponner Alberto Contador, qui va jouer intelligemment. Il en aura appris des ouais. choses sur ce Tour de France, Pierre Rolland. Et si c'était lui le coureur de demain On l'avait dit peut-être un petit peu trop tôt. Il a tellement appris aux côtés de Thomas Vauclair que c'est peut-être lui. C'est peut-être lui le coureur de demain. Attaque de Cadel Evans. Attaque de Cadel Evans. Et attaque de Pierre Roland qui lâche, excusez-moi, Pierre Roland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez et Alberto Contador à 2 km de l'arrivée, c'est dur Pierre. Et Cadalivans qui est parti en contre, 1-0-4 entre Pierre Roland et Cunego, donc 1-0-4 avec Cadalivans maintenant. Et Andy Schleck qui s'accroche, là on est en train de jouer la victoire sur le tour entre les deux. Et Franck Schleck confirmation pas bien. Et c'est dur pour Tom Danielson. Cunego qui tente, euh, il est cinquième du général euh, Damiano Cunego. C'est pas bon, c'est pas bon pour Thomas Vauclair. Nicolas Gé avec Thomas Vauclair, 3-0-3 de retard. Thomas Vauclair qui est dans la roue Arnold Janesson. Thomas Vauclair à plusieurs reprises a demandé à Arnold Janesson de prendre et à Christian Van Devel. Christian Van Devel ne peut pas prendre le moins il ne prend pas le moindre relais. Tout comme Yuri Trofimov et c'est Janesson qui, euh, qui aide et qui travaille avec, euh, avec Thomas Vauclair. Qui, euh, qui fait cette montée avec les moyens du bord. Il ne lâche rien, mais c'est sûr que, que Thomas Vauclair va perdre du temps dans cette montée, même s'il s'accroche dans, dans ces trois derniers kilomètres. Il était le seul, le seul hier à pouvoir accompagner Andy Schley qui s'est sacrifié. Et de quelle manière Pour son leader, pour le maillot jaune du Tour de France pour Thomas Vauclair. Pierre Roland, Pierre Roland est parti pour une victoire d'étape de prestige ah oui. à l'Alpe d'Huez. ils ne sont pas loin quand même, encore derrière, un km. et demi. Même s'il est favorable ce dernier kilomètre et demi, c'est jamais terminé hein, tant qu'on n'a pas passé la ligne. Contador euh, vexé très certainement euh, que Sanchez, mais peut-être aussi un peu cuit. Alberto Contador, mais vexé que Sanchez. Ah ouais, mais maintenant il lui rit, on est. Eh Ben Vas-y, si tu veux gagner. Et Sanchez, ouais, roulé derrière moi Mario tout à l'heure. Oui. Sanchez, il cherche d'être le meilleur grimpeur du tour 2011. Quand euh, les intérêts ne sont pas les mêmes. Il s'est retourné, pierre Rolland. Il a vu qu'ils étaient. Euh, distancé, il a accéléré Pierre, voilà. Ouais, moi je dans vois bien l'attaque de Contador encore. Hein. Il est là pierre regardez là-bas, 150 mètres, ça va le faire, il peut le faire. Allez mon petit Pierrot, faut y aller garçon. Il manque que ça, une victoire française sur ce tour, franchement. Franchement. Ah, il va attaquer là dans le virage. Oui. Il va lui couper Samuel Sanchez. Voilà. Kadel qui revient sur Peter Velitz qui attaque de nouveau. Cadel Ivan, ça c'est la victoire sur le Tour de France 2011 qui se joue au kilomètre. Pierre Roland qui est parti pour obtenir ce soir à l'Alpe d'Huez. Peut-être la victoire d'étape, mais sûrement, sûrement pour l'instant le maillot blanc. Et rien ne sera définitif. Il va y aller Roland, il va y aller, Roland il va y aller. Il va y aller Roland. Pierre Roland formé dans le club de Stéphane Lowe Super Sport 35. Avant que ça vienne Sarce ce Jason, qui a fait deux ans Crédit Agricole depuis 2009. Dans l'équipe de Jean-René Bernodeau, avant B-Box Blue Telecom, le Team Europe Car cette année, il a tout sacrifié pour le vélo. Il a un petit quelque chose en plus, lui qui avait pour idole, Richard Viran, Jackie Durand et Laurent Jalabert. Ben, il viendra peut-être consultant un jour. <rire> Écoutez, En tout cas, il va gagner l'étape, Là, il est bien parti. Originaire de Gien, le coureur qui euh, est en train de réaliser l'exploit de ce jour, parce qu'il y a une étape de folie et gagner l'Alpe d'Huez avec un tel scénario Samuel Sanchez il part pour chercher le maillot de meilleur grimpeur s'il termine deuxième, on va, voir, on va voir où est Andy Schleck hein. il n'est pas encore meilleur grimpeur du tout, hein, Samuel Sanchez Pierre Roland, mesdames et messieurs, on la tient Et eh attention oui. le virage, attention le virage on la tient cette première victoire, on la tient elle est là, elle est au bout de cette euh, ligne droite elle est là, en haut de l'Alpe d'Huez un virage dangereux, euh, Lemon, failli tombé mais là ça va ah, il négocie bien il est là elle est là cette première victoire cette grande très grande première victoire vraiment euh, très très beau tour de france de pierre Rolland, très beau tour de Allez, france bon, de pierre cette équipe Robka. et bien la voilà la voilà la première victoire française on n'aurait jamais imaginé ça à l'Alpe d'Oise victoire française Pierre Roland il s'impose, chapeau, il a bien fait d'attaquer, <rire> il a bien fait d'attaquer au pied de l'Alpe d'Ouest parce qu'il est parti au pied de l'Alpe d'Ouest et maintenant sur la machine à calculer, deuxième, Samuel Sanchez, ah oui, Samuel Il va commencer à regarder, comme loupe, ouais, parce que là il va commencer à regarder, où est Andy peut-être le meilleur grimpeur du tour, l'homme du jour, il a été élu le plus combatif, c'est normal, Monsieur Alberto Contador, monsieur pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui à l'arrivée. Et il y a encore qui ont bien compris que c'était un champion et qui continue de le siffler. Et Andy Schleck qui va, qui va bagarrer parce qu'il essaye d'abord de sauver le maillot, enfin de sauver, il essaye de, de garder et de devenir le meilleur grimpeur du Tour, ça va être une question de points et de poids, mais en revanche il n'a pas réussi à larguer Kadalivans. Ivans, et Kadalivans qui sprint pour essayer de gagner une seconde ou deux, ça peut être important parce que le Tour de France, il n'est pas joué, il n'est pas joué, il va peut-être choper une seconde ou deux, ça peut être important, on ne sait jamais, Kadalivans qui en termine, Andy Schleck qui est désormais le nouveau leader du Tour de France 2011. Oui. Quatrième maillot jaune sur ce tour, après Philippe Gilbert, après Thurushoft, et après le grand Thomas Vauclair, dix jours en jaune qui bagarre parce qu'il peut encore arriver de podium. Tom Danielson, grâce à Ryder Ejdal est en train de sauver sa place au classement général. Tout Le monde est cuit, et on dit qu'il n'aura pas le maillot blanc à poids rouge, Thierry. Posiez la question tout à l'heure. 22 points euh, séparés. Bravo, bravo oui. Jean-Christophe Perrault. Bravo, tu vas être neuvième du tour. Et voilà Thomas Wauquert à la défensive, qui est le meilleur grappeur du tour.